Oui, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous, je vous partage avec vous une astuce de sécurité. Euh, avant de commencer, je voudrais juste vous poser une question. Combien de sites Internet ont accès à vos données Gmail? Si vous connaissez, laissez euh, le nombre en bas de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, la suite d'aujourd'hui va consister à vous expliquer comment vous pouvez contrôler euh, les sites Internet qui ont accès à votre compte Gmail. Donc, d'habitude, avec l'authentification à deux niveaux, plusieurs personnes se connectent par exemple avec leur compte Gmail et par conséquent, d'une certaine façon, ils donnent la possibilité aux sites web tiers de pouvoir accéder leurs informations. Et ça peut être parfois avantageux si vous souhaitez vous connecter le plus rapidement possible, mais ça peut aussi être un problème, un facteur de risque si éventuellement euh, la compagnie ne respecte pas un ensemble de mesures de sécurité. Donc, nous allons voir ensemble comment... Euh, contrôler l'ensemble de ces sites internet. Donc la première chose que je vais vous dire c'est par exemple ce que vous allez faire, c'est aller sur votre compte Gmail et ensuite vous allez cliquer sur gérer votre compte. Donc euh, ça vous rediriger vers cette page et sur cette page vous allez voir ces onglets, vous allez cliquer sur sécurité et quand vous allez cliquer sur sécurité, vous allez tout simplement descendre vers le bas, vous allez voir application tierces ayant accès à votre compte. Donc vous allez cliquer sur ce Bouton. Vous allez voir toutes les applications qui ont accès à votre compte. Donc, c'est euh, généralement, généralement, lorsque vous allez vous connecter, par exemple, à un site web, le site web va vous proposer d'utiliser euh, votre compte Gmail pour être en mesure de vous connecter. Et pour ce faire, vous allez peut-être accepter d'utiliser votre compte Gmail et automatiquement, ce compte, euh, cette application-là aura accès à vos informations. Donc, il faudrait donc essayer de voir dans la liste des, des, de ces applications-là qui vous souhaitez continue à donner les accès. Dans mon cas particulièrement, je regarde, par exemple, moi j'ai donné l'accès à Canvas, Dropbox, Duo, Mobile, Facebook Appointment, Fever, euh, ça. Bon, supposons que je souhaiterais euh, supprimer par exemple ceci. Bon, parce que je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas, pas utilisé. Parce que l'accès a été accordé le 7 mars 2022. Donc, je vais cliquer sur supprimer l'accès et je vais cliquer sur oui. Et je vais regarder par exemple celui-ci aussi. Et ainsi de suite. Donc l'idée vraiment à la fin, en fin de compte, ce serait de se rassurer que les sites web qui ont accès à, votre, à, votre, à vos informations euh, à votre compte sont uniquement les sites web que vous souhaitez leur donner l'accès. J'espère que la suite aujourd'hui va vous aider. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en bas de cette vidéo. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou à partager ou à commenter que les autres personnes puissent en bénéficier. Passez une excellente fin de journée et portez-vous bien.